Ce week-end a eu lieu le congrès des Verts Européens. Une déclaration de Paris a été adoptée. Quel est l'objet de cette déclaration Il y a deux objets. D'un côté, décrire quelles sont les propositions des Verts Européens pour sortir de la crise. Et de l'autre côté, quel est l'horizon des réformes de l'Union Européenne nécessaires pour faire en sorte que ces euh, propositions euh, puissent euh, vraiment étaler toute leur, leur, leur efficacité. Nous sommes absolument convaincus qu'on euh, a besoin d'une Europe forte et démocratique. Et d'ailleurs, euh, c'était aussi euh, ça les, les, les, les messages les plus importants qu'on a eu hier, maintenant euh, une grande série de soutien euh, à Eva Jolie de la part de Verts européens. Mais euh, que euh, ce n'est pas suffisant d'avoir des bonnes institutions euh, démocratiques. Il faut aussi avoir des propositions concrètes, qu'on a résumées en 12 propositions pour sortir de la crise et qui en gros peuvent être résumées. Euh, en disant que euh, ce n'est pas euh, du tout nécessaire et euh, positif de nous pousser sur un, dans une récession avec une politique axée seulement sur l'austérité. Il faut euh, euh, trouver les moyens, et il y en a, pour relancer l'économie européenne, mais pas selon les vieilles recettes, euh, euh, mais en misant décidément ce que nous, nous appelons le Green New Deal, donc un, nou un nouveau coup vert de l'économie qui euh, mise sur euh, une énergie évidemment renouvelable, sur l'efficacité énergétique, l'abandon du nucléaire, la description d'une euh, vie sociale basée euh, sur des villes soutenables et plein d'autres euh, initiatives qui sont absolument possibles et euh, nécessaires. Évidemment, pour faire cela, il nous faut revoir les systèmes de recettes que les pouvoirs publics ont, mais aussi les systèmes d'investissement privé qu'il faut pouvoir porter dans l'économie et dans l'économie que nous voulons le plus possible verte. C'est clair que les rééquilibres des richesses est absolument nécessaire, les investissements dans l'économie réelle, réelle à la place que le Europe, de, de, de, de, euh, les marchés est aussi nécessaire. Et euh, nous pensons aussi que toute une série des instruments européens comme les eurobonds et tout ça euh, sont effectivement euh, la façon à travers laquelle on doit euh, avancer. Donc ce n'est pas une réponse facile, ce n'est pas une réponse superficielle. Nous pensons qu'il y a plein de choses qu'on doit et qu on peut faire, mais la chose la plus importante c'est de démocratiser l'Europe, la ramener au cœur de leurs citoyens et leur proposer un cadre de voie des sorties, voie d'issue, qui soit une réelle transformation écologique de la société. Merci. Sauvons l'Europe a pris position pour la constitution d'un arc euro-progressiste, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Qu'en pensez-vous mais moi, je pense, je suis absolument convaincu que pour gagner, et pas seulement les élections en 2014, mais la bataille pour l'Europe, parce que maintenant c'est une vraie bataille pour sauver l'Europe qu'on doit faire. Il faut avoir des grandes alliances, des grandes alliances qui vont dans la direction d'une Europe fédérale plus forte, mais aussi beaucoup plus démocratique. Nous savons que Mme Merkel et M. Sarkozy vont proposer peut-être des changements des traités. Ils voudront bien négocier parmi eux et puis les imposer aux autres, même pas, même sans avoir un débat, rien. Nous pensons que les parlements européens doivent avoir un rôle, qu'il faut que les peuples européens... A un rôle, on est absolument prêt à discuter avec les autres forces politiques progressistes, quelles sont ces propositions, afin d'arriver à les réaliser, parce qu'il ne faut pas que l'Europe soit pris en otage par deux ou trois dirigeants européens qui, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, se sont trompés sur toute la ligne.